On n'est pas bien, Tintin, là, avec un éclairage de merde entouré de mobilier Ikea. Albert, concentre-toi, ma lumière Alors, je vous ai exposé mon analyse de, du, du, du polyamour, du retour du polyamour en France et en, en Europe. Le lien, je vous le mets dans le coin de l'écran pour ceux qui l'auraient sauté, qui l'auraient loupé. Rappelez-vous, en gros, euh, ma thèse, c'est que c'est au bénéfice de la petite oligarchie d'hommes qui ont le choix et c'est au détriment de tous les hétéro-binaires de base, comme je les appelle, ou des hommes du quotidien, comme les appelle l'autre, qui en gros vont se faire chiper leur conquête sans vergogne. Aujourd'hui, on passe à l'étape supérieure, hein, maintenant que les, les préliminaires sont faites, hein, maintenant euh, on passe aux choses sérieuses, on passe à la polygamie. Alors, vous allez me dire il, pourquoi la polygamie ben, c'est simple, en fait, il suffit de regarder... Eh, D'abord, c'est un article le, du Monde, qui récapitule les sources dont je m'inspire pour cette petite vidéo faite en voyage et puis euh, pourquoi la polygamie ben c'est parce qu'il suffit de regarder, il suffit de lire les journaux et de voir le rééquilibrage ou le déséquilibrage des équilibres euh, démographiques en ce moment, hein, euh, par, par, par mer d'ailleurs ça se passe, pour faire un petit peu de prospective de bon sens et pour voir que un certain nombre de, de rites et coutumes risquent d'apparaître dans nos contrées à brève échéance. Alors que savez-vous de, exactement de la polygamie en dehors de tout ce que charrie euh, la psyché collective Eh bien nous allons le mesurer ensemble aujourd'hui avec ce petit quiz en 8 questions. L'article du Monde dont je posterai, dont je publierai le lien ci-dessous s'appuie sur des études mesurées au Sénégal. Alors première question, quel est le pourcentage de polygamie parmi les ménages sénégalais Oui alors je vous propose, en bas de l'écran, trois propositions. S, 15%, S, 35%, S, 55%. 35,2%, oui, 35,2% des ménages sénégalais se déclarent se polygames en 2013, d'après l'Agence Nationale de la Statistique et de la démographie. voilà, contre 38,1% en 2002. La polygamie est-elle en hausse ou en baisse dans les milieux favorisés, tout particulièrement Le pourcentage précédent était global, il incluait, il incluait tout le spectre social. Dans les milieux intellectuels et bourgeois dits favorisés, est-ce est une pratique en hausse ou en baisse La pratique étant léger recul, nous l'avons vu avec 35 contre 38, donc baisse de 3% en 10 ans, mais elle est en hausse dans les milieux intellectuels. Un quart des femmes ayant un diplôme universitaire accepte de devenir deuxième, troisième ou quatrième épouse. La monogamie, pas la polygamie, la monogamie, est-elle une obligation Est-elle interdite Ou est-elle... Euh... Un petit peu comme l'ABS, on le disait à une époque, en option, dans le Code civil sénégalais de 1972. Et bien la monogamie est une option au Code, au code de la famille sénégalais de 1972, instauré par Léopold Cédar Sangor. Euh, marié à une française et très imprégné de culture européenne, il faudra inscrire la monogamie comme une option dans le Code de la famille. Les femmes sénégalaises refusent d'épouser les hommes de leur tranche d'âge. Car, réponse A, ils sont tous en Europe. Réponse B, ils aiment les vieilles. Réponse C, ils n'ont pas d'argent. Et alors, réponse C, et oui, évidemment, faute de travail, les jeunes hommes instruits, euh, n'ont plus les moyens de fonder une famille, les femmes de leur classe d'âge ayant fait de longues études épousent donc des hommes beaucoup plus âgés, avec une bonne situation matérielle, et très souvent mariés. Hein, et explique Fatou Sossar. Fatou Sossar, qui conclut donc son, son petit syllogisme par... Euh, en fait, les femmes choisissent la polygamie par dépit à cause de la pression sociale autour du mariage. Hein, donc, l'hypergamie ne serait pas anthropologique, ne serait pas atavique. Euh, ça serait simplement la faute, euh, finalement, des hommes, si elle leur échappe. Les hommes et les familles patriarcales, donc des hommes. La polygamie est-elle antérieure ou postérieure à l'arrivée de l'islam Elle est antérieure, elle est arrivée au Sénégal avant l'islam, mais la religion l'a codifiée, voyez-vous. La polygamie se choisit-elle A. Avant le mariage B. Lors du mariage C. Après le mariage Alors, constitutionnellement, elle se choisit PENDANT, elle se choisit lors du mariage hein euh, Ça aurait peut-être été une option à proposer aux candidats de marier au premier regard Que sais-je, ils auraient peut-être fait plus d'audience à la seconde saison euh, 45 ans, élégant professeur de lettres à l'université Gaston Berger Oh La coïncidence que je n'avais pas vue Professeur de lettres à l'université Gaston Berger, ce qui me permet de souligner, de rappeler qu'est Gaston Berger. Gaston Berger est notre industriel, euh, haut fonctionnaire et philosophe français à qui nous devons les traiter de caractérologie. Car caracté -logie, gentiment offert par Constance. Souvenez-vous la dernière vidéo que je vous linkerai, que je vous lirai également dans le coin là-bas. Et je vous proposerai d'ailleurs, en initiative de la prochaine, de, le... de gagner un traité de caractérologie. Voilà, euh, On a envoyé une montagne, donc je vous en offrirai un sur le lot. Ça sera l'objet du jeu de la prochaine vidéo. Pour l'instant, concentrez-vous et restez rassemblés, comme disait Cochet. 45 ans, élégant professeur de lettres à l'université gaston Berger de Saint-Louis. Euh, bidule chouette, euh, prénom masqué, a opté pour la polygamie lors de son mariage, mais n'envisage pas pour autant de franchir le pas. Je n'ai pas les moyens d'entretenir deux femmes, mais j'ai un filet de sécurité, un pouvoir face à son épouse. Voilà, en sociologie, vous aurez déjà deviné, si vous m'écoutez attentivement, que ça s'appelle une meilleure solution de rechange. Ça s'appelle une mésor. M-E-S-O-R-E. « -E. Meilleure solution de rechange ». C'est comme une arme de dissuasion pour qu'elle ne me fasse pas la guerre, explique-t-il. Le mariage au Sénégal, apparemment, ce n'est pas un long fleuve tranquille. C'est la, la, la guerre. 7. Parmi les justifications plus fréquemment citées à la polygamie par les hommes. Il y a A. L'ennui. B. L'envie d'élever 87 enfants. Et C. Une façon d'échapper au divorce. Réponse. Réponse C Ma première femme dit euh, encore une fois prénom masqué, n'a pas un autre prénom masqué, hein, c'est son cousin, n'a pas voulu qu'on se sépare, car le divorce au Sénégal est une catastrophe sociale, surtout pour la femme. La polygamie est dans mon cas un divorce qui ne dit pas son nom. Huitième et dernière question de notre quiz, connaissez-vous, comprenez-vous la polygamie et y êtes-vous prêt, hein, êtes-vous prêt à son importation Les élus femmes à l'Assemblée Nationale ont ouvert un débat et contesté la polygamie. Oui, alors A réponse oui, euh, oui réponse A, enfin, A oui, B non. Eh bien, réponse B, Jean-Pierre. La polygamie a résisté à l'arrivée massive des femmes en politique. Depuis la loi sur la parité votée en 2010, celles-ci sont aussi nombreuses que les hommes sur les bancs de l'Assemblée au Sénégal. Eh oui, prends ça dans ton fion, Tintin. C'est comme ça, là-bas. Hein euh, le Sénégal, apparemment, est en marche. Quand nous étions encore à l'ère euh, Sarkozy et NKM et... Comment elle s'appelait celle qui faisait de la boxe à ma salle, dans le 17 e qui s'est fait refaire la gueule euh, Rachida Dati. Hein, Là-bas, ils avaient déjà mis toutes les femmes en marche, mais elles s'en tapent, hein, ça n'a rien changé. Elles n'ont pas ouvert un débat, à l'instar de d'autres pays musulmans. Elles n'ont pas remis en cause, ni ouvert le débat, ni contesté la polygamie. Voilà, vous êtes maintenant désormais armés. Vous avez les faits, vous avez les bases, vous avez les ordres de grandeur, vous êtes armés. À vous préparer à peut-être un changement de société. Alors, pour votre, pour votre bien, pour votre confort ou pour votre inconfort, je laisse l'avenir en décider. Ça sera ma conclusion du jour.